Hey, comme vous le savez, on est souvent nombreux dans les vidéos sur la chaîne et j'ai jamais fait de vidéo en solo. Donc pour la première fois, on va jouer à un jeu solo qui s'appelle Super Hot Et non, euh, c'est pas un site porno, désolé. Je connais le principe, mais je n'y ai jamais joué. Vous allez voir, c'est super intéressant. Donc en gros, le but, c'est à chaque fois de passer les niveaux en tuant tous les personnages rouges, sachant que quand on bouge, le temps avance... Mais quand on s'arrête de bouger, le temps s'arrête Vous allez voir c'est super stylé Par exemple là il m'a tiré dessus une balle On voit la balle qui arrive vers moi Je lui tire une balle dessus, je me déplace Hop j'esquive sa balle Bam Je me déplace et boum il se prend la balle Voilà vous avez compris le principe J'ai vraiment l'impression d'être un, un agent secret quand je fais ça En plus je trouve le jeu super bien fait Ok, deux mecs Quand je pivote comme ça le temps n'accélère pas apparemment Donc c'est assez intéressant pas touché, d'accord, ok, faut vraiment prévoir les mouvements de ouf Oh, je peux faire une collate Est-ce que ça peut faire la collate Oh non, ça fait pas de collate, dommage Donc ça veut dire que les balles traversent pas les ennemis Ça, c'est intéressant, c'est intéressant à savoir Là, normalement, si je mets là, il va se la prendre Et lui... Aussi. Ok, nickel Putain, c'est vraiment stylé. D'ailleurs, si vous voulez ce jeu, j'en profite pour vous le dire, vous pouvez l'avoir gratuitement en ce moment. Je sais pas si ça sera encore accessible quand la vidéo sera sortie. Mais euh, le Twitch euh, Prime vous l'offre. Et si vous voulez le Twitch Prime, il faut savoir que vous avez un abonnement euh, Amazon gratuit pendant un mois. Vous pouvez lier tout ça et avoir euh, le jeu gratos. Ok, donc ils ont tué un de leurs potes. Ou, euh, ou ça se trouve, c'était un de mes potes plutôt. Ok, je peux l'avoir. Et je tire sur le deuxième, son pote. Oh là là ce que c'est stylé Putain c'est trop beau Ok c'est parti Ok je jette son arme J'attrape la scène Oh putain Je suis un agent secret Je suis un agent secret C'est trop stylé Attends ça c'est son cadavre Ok On va attendre qu'il soit un peu moins mobile lui Ouh là là j'ai eu très très chaud C'est fini Ah non non non non non non Ah oui Ah oui d'accord Lui il est pas armé On va pas s'en occuper tout de suite Hop je lui jette le pistolet Et je lui mets des droites Mais c'est C'est trop stylé Suivez nous pas de question. Mais ils, pris pour qui ils se sont pris pour qui Ils se sont pris pour qui Hop. Récupérer son pistolet. Tirer dans sa tête. Bon, j'étais pas trop sur sa tête. J'ai l'impression quand même. C'est fini pour eux. Il y en a encore Eh oui Ok, lui, il est armé. On s'en débarrasse. Ok. Donc, il me donne une droite. Je suis mort aussi. Mais je pense que ça va être un jeu de rage au final. Ça va être un jeu de rage. Ok, je suis mort. Oh, ça va être compliqué. Ok, lui, on va faire quoi On va lui jeter notre pistolet dans la gueule. Hop. Hop. Hop. Oh c'est trop stylé! Et lui, normalement, il va mourir. Il meurt bien? Ouais, je vais lui faire la même chose parce que j'ai envie de réessayer. Ok. Oh là là! J'ai vraiment l'impression d'être trop chaud. Ah bah non, je l'ai pas touché. Oh là là! Eh, hey, vraiment. Je me sens trop puissant! Wesh, il se passe quoi là? Ça bug? doit aller bah, où, wesh? Ah, je crois que c'était par là. <rire> j'ai pas fait exprès du tout. Bon bah tant mieux, hein Nouveau message. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Éjecter le message. Allez, téléchargement. C'est reparti, ok, donc je pense que ça va être des stages un peu plus complexes maintenant. Mais tant mieux, tant mieux, parce que là on est là pour avoir un peu de difficulté, c'est marrant quand on n'y arrive pas. On est en train de se prendre une voiture en pleine gueule en fait. Oh j'ai rien, j'ai rien. Rush, rush, rush. Ok, non, faut pas rusher comme ça, apparemment. Et si on essaie de rusher, tout le level. Si j'arrive à le rusher, ok. Euh, le pistolet, il est où par contre Parce que vous êtes marrant, mais là je l'ai pas eu. Ah, il est là. Oh ok, touché. J'ai entendu... Ouh là là, j'ai bien fait de me retourner. Ok, je l'ai pas touché du tout. Mais il y en a partout, wesh Ok, ça devient vraiment compliqué. Ah bon, vas-y, je tire dans le torse. Je prends pas trop de risques. Ok. Ok Je pense qu'on a réussi. Oui, oui, oui. Génial Ok, donc on est dans un bar. Ok, le barman n'a l'air pas très gentil. Le barman est énervé. Nous avons pas payé l'addition. Ta gueule Ok, on peut jeter les objets qui sont en noir. Donc tous les objets noirs sont utilisables dans ce jeu, je pense. Il y a ses collègues qui arrivent ou pas ah bah y'a lui déjà Que je n'ai pas touché du tout Ah si Ok donc y'a les collègues du, bar market, du barman Oh j'ai cassé sa balle Enfin je crois hein. Lui sa balle elle arrive à... Mais elle était elle était loin de moi les gars arrêtez Mais de base je suis quelqu'un de gentil Mignon Et on m'attaque comme ça Ok je me suis foré Là, Vous savez quoi Lui aussi lui On lui jette le flingue Hop il se l'est pas pris Putain ma prévision de merde Acheter notre flingue. Oh putain j'ai loupé. <rire> Je suis dans la merde. Surtout qu'il y a un autre mec là Ok. Ça. Oh putain, j'ai eu chocu. Ah j'ai réussi Non toujours pas, putain. Ça, ça devient compliqué, putain. Ok. Je crois que c'est le dernier. On l'achève avec une belle balle dans la tête. Je l'ai pas touché, c'est génial. Par contre, tu vas commencer à me saouler, toi. Ok, nickel. Putain, ça, ça commence vraiment à devenir dur, mais c'est tellement intéressant, la mécanique du jeu. C'est, ouais, Franchement, je vous conseille vraiment d'essayer, c'est un truc de ouf. Ok, donc je suis un prisonnier et je dois m'évader de cet endroit-là. Malheureusement, <rire> ces personnes possèdent des battes Attends, mais là, c'est quasiment impossible. Tu te fous de ma gueule. Ok, d'accord, j'ai réussi directement à avoir une batte Et je suis déjà mort. Ou alors lui il faut l'étourdir Bon je peux lui redonner une deuxième droite Lui une droite Ok Ok Ça m'a l'air pas mal ce que je fais là Ah il y a une... encore une batte là Ok Ok Ok Ok Ok Putain c'est compliqué mais celui là on l'a passé beaucoup plus simplement que le, le barman euh, C'est plus facile de s'évader de prison que de ne pas payer l'addition C'est une leçon à retenir après ce jeu Si vous voulez pas payer l'addition Dites-vous que vaut mieux aller en prison c'est plus simple hein. Évaluation de ce qu'il y a autour de nous Donc là c'est un violeur dans les chiottes Nickel Boum Tu t'es trompé c'est les toilettes pour hommes ici C'était peut-être un homme hein. Aucune idée Bon bah ça va niveau facile <rire> Ok donc ensuite il faut aller dans la salle de billard Ok Oh il a un fusil à pompe Regardez <rire> voilà tous les impacts Ok. Oh oui j'ai le fusil à pompe Je commence à galérer Putain et c'est vachement dur Mais non Putain c'était sûr que je me faisais toucher là Je suis vraiment tant dans la merde que ça J'ai fait quoi là Est-ce que j'ai vraiment fait ça j'ai loupé ma première balle alors qu'ils étaient à 2 mm de moi. Donc, j'ai compris ce qu'il faut faire, les mecs. Hein. C'est clair et net. Donc, du coup, on va exécuter ça tout de suite. Allez, enfin, putain, il était dur ce niveau, il était dur Ok, donc là, la balle, elle va clairement au-dessus de moi, on est d'accord Ok, toucher avec la batte, on tire en pleine tête. C'est nickel, pour ce coup-là, on a bien joué. Ok, il est encore temps d'abandonner, normalement, et j'ai encore pas mal de munitions dans mon arme. Ok, toucher direct, je crois qu'il faut que je reste ici, en fait, c'est pas trop mal. Ok, toucher lui aussi, je fais ma campouse, mais bon, je t'avoue que c'est assez chaud. Oh non Oui, oui, oui Dis-moi... Oui Ouh, On sait jamais quand ça s'arrête en plus C'est hyper stressant jusqu'au moment où il te fait euh, le... Super hot Et là, là t'es content Impasse. Et bah tu sais quoi, je vais aller dans l'autre sens Et bah, je crois qu'il fallait faire ça Ok, il fallait clairement faire ça J'ai eu de la chance Ok, j'ai compris, je sais exactement ce qu'il faut faire Vous êtes prêts Voilà C'était ça <rire> Non plus sérieusement J'ai vu que là-bas il y avait des bouteilles Ok le camion passe Je vais juste derrière lui Et là faut pas que je loupe ma bouteille par contre J'ai une AK Ils sont tous morts non Ah non toi t'es pas mort Là par contre oui Vraiment c'est stylé en plus J'adore le design Enfin comment c'est foutu le bordel Avec les personnages en vert on dirait qu'on est tu sais, dans, un, dans un test Pour devenir un agent secret de ouf Saisir le mot de passe Accès refusé Qu'est-ce que tu veux que je te mette comme mot de passe Accès autorisé J'ai mis n'importe quoi. Donc le premier où il y avait accès refusé, j'ai tapé de la merde, et le deuxième j'ai marqué super hot, espace, espace, espace, ça a fonctionné. Si ça peut vous intéresser, <rire> je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, mais euh, voilà. Autant de tirs pour une si petite personne. On va t'attendre là, mon pote. Ah Il était... <rire> On veut pas vous savez quoi Je vous attends, mes copains. Venez là, venez là maintenant. Ok, nickel. On va se faire la, le double. Ok, non, pas du tout. On va essayer le double encore une fois. Hein. Ce coup-ci, je l'ai eu. Je me suis fait toucher où Ah oui Il y a le mec qui arrive derrière moi Putain Faut se souvenir de tout, faut se souvenir de tout. Ok, lui, j'ai vraiment eu chaud, par contre. Et du coup, ça a cassé mon arme. Je suis un peu deg. Mais j'en ai une directe. C'est cool. Oh Est-ce que je l'ai touché Absolument pas. Est-ce que là, je vais le toucher Super. Oui Putain, tout l'armement qu'il y avait ici Super. Attends. Vous êtes vous êtes avec eux Pour l'interrogation. C'est trop chelou. On dirait, tu sais, que l'organisation pour laquelle j'étais euh, ne sont plus de mon côté. Alors que de base, j'étais juste un mec qui n'a pas... pas payé l'addition barman. <rire> Attends, mais didacticiel, t'es mignon, mais... Euh... Maintenant je suis un professionnel. Ne bouge pas. Non. Ah si. Mais d'où tu me parles comme ça Reste là. Mais wesh. 5, 4, 3, 2, 1. Bon chien. Oh oh C'est quoi ce truc ah Je me suis fait maltraiter par un jeu. Vous ne pouvez plus rien faire. Bon, c'était ma première vidéo en solo et j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que le jeu vous a plu et n'hésitez pas à me donner des avis sur cette vidéo en commentaire, savoir comment je peux m'améliorer. Vous pouvez aussi me dire si vous voulez un épisode 2 de ce jeu, ça sera avec un grand plaisir parce que j'ai adoré Rec sur ce jeu. Je tenais aussi à remercier le youtubeur P1 qui m'a aidé et une partie de sa communauté à rejoint la chaîne, donc bienvenue à vous et merci à tout le monde. Merci de me soutenir et de vos commentaires positifs. Si vous-même, vous voulez partager mon travail, c'est un petit geste simple, vous envoyez ça à vos amis et ça me serait vraiment d'une grande aide pour la suite et pour mes futurs projets. Sur ce, c'était Illusion et un grand merci à vous. Au revoir.